Quand ça va pas que, euh, ils cherchent toujours les là pour les faire, ça va pas. Ah oui, c'est quoi déjà du silence enfin j'ai pas parlé silence. Non, non, non, on n'en a pas parlé. C'est pas, voilà. pas ceux qui sont trop dans la rue. qui, qui lieu, Ils ont pas de moyens, ils ont pas d'argent, c'est encore mieux. Et moi, je continue à me la fermer. Et j'en sais beaucoup sur votre peu, Simon. Il n'est pas silencieux que ça. Et Simon, le qui est, qui est... Vous savez que vous faites partie de la majorité des gens. Vous êtes pour la majorité. Moi, ça m'a fait. On tombe deux sur les cons qui font du cinéma. Ah, Un histoire comme Buffonny, qui veut 5 mois pour repartir la classe du nom, ils ont qu'à vérifier dans les endroits. Ils ne s'entendent même pas entre eux, ils nous foutent au milieu de leur jeu de tir. Et cette petite imam, c'est nous. Ce mystère, il n'est pas mystère. Et bon, ai... Alors, ensuite moi j'ai un peu marre de parler de voiture par les musiques c'est de parler de la euh... de... de... c'est euh... <rire> ah là non vous avez tout entendu sur la Oh. Vous êtes donc des voleurs. Hein non, ça va. C'est qu'on a voulu partager, c'est tout. <rire> Salut! J'accepte de payer la totalité de la réparation de la voiture, mais je veux la facture. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire Elle est à toi cette chanson. Toi le cerveau qui sent façon, moi j'aimais ça le cerveau. Car dans ma vie je toujours vais so... Ah La vache J'ai failli me le prendre dans la tête. Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire même. Attention Ah La vache J'ai failli me le prendre dans la tête J'accepte de payer la totalité de la réparation de la voiture, mais je veux la facturer. Joyeux anniversaire T'es le cervelin qui sans façon, et découpé sans contrefaçon. Aimer bien ça, c'est pas être fond, c'est aimer ça comme c'est pas. Le cerveau là, il n'y a rien de ça, que j'adore ça, le cerveau là, quand dans ma vie il faisait froid, il y avait toujours le cerveau là. me le prendre dans la tête.